relative aux notions de minorité et majorité ethnique dans notre pays. De nos jours, pour décliner leur identité, certains compatriotes affirment, il est vrai avec gêne, à la suite d'autres qui voudraient qu'il en soit ainsi, qu'ils sont d'une communauté minoritaire, et de dire qu'ils sont pepel, Bagnoun, Basari, Konyagi, Badjaranké, Soninke, Manjak, Mankagne, Tjola et que sais-je encore. Il est vrai qu'en le disant, on montre sans oser se l'avouer qu'on est originaire de régions marginalisées situé à la périphérie de la périphérie, longtemps considéré comme zone où les démons sont descendus. Si demain, Tambakunda, Jigancho, Kedougou, Kolda, Kidera, Baquel et autres devenaient de nouvelles capitales économiques, de puissants leviers politiques et culturels, quel discours tiendrait-on alors Et c'est du domaine du possible pourvu qu'on le veuille. La République, en effet, c'est la multiplicité et l'égalité des chances. C'est la raison pour laquelle il s'agit de réorienter notre discours, nos visions de notre juste place dans la république sénégalaise un nouveau discours doit fleurir de notre présence au sein de la nation il faudrait par conséquent éviter de s'enferrer dans des entrailles idéologiques dans la vision que l'autre a de nous et qu'il voudrait que nous ayons de nous même s'il est animé de bonnes intentions l'adage étant ce qui se fait pour vous et sans vous se fait en réalité contre vous il est important de savoir que ceux considérés comme minorités ethniques dans notre sénégal en perpétuelle construction ont déjà produit de hauts très hauts cadres le puissant symbole de notre nation et ce, dans l'administration territoriale, dans la défense de la patrie, dans l'éducation, la culture, la politique, le sport, la santé, etc. Nous pouvons citer entre autres les défunts Madi Sisoko, Dembo Koli, Emile Bajan, le général Tavares Souza, madame Marie-Angélique Savané, Né Sanya, le groupe Torekunda, Jules-François Bertrand Bokandé et Sadio Mane. Il faut donc arrêter cette forme de marginalisation qui voudrait que certains soient minoritaires et d'autres majoritaires. Mais par rapport à quoi fondamentalement À des productions matérielles et ou immatérielles en faveur de notre République À des vertus Ceux considérés comme minoritaires ont déjà en vérité donné une idée très claire et très précise de ce qu'ils veulent. Être des citoyens engagés, déterminés et apporter leur juste contribution dans la construction de notre nation. Il y a une immensité spirituelle, culturelle de toutes nos communautés qu'il faut aller chercher en leur faisant confiance. Cela libérera à coup sûr tout leur potentiel Humain. Il nous faut aller à la quête de notre humanisme primordial qui n'exclut aucune communauté en évitant de les standardiser. La résolution correcte de notre question nationale ne sera effective, palpable, que le jour où chaque concitoyen pris individuellement sera conscient de ses responsabilités majeures et ne sera mû que par le souci constant d'apporter une contribution magistrale au développement harmonieux de la nation sénégalaise. Encore une fois, respectons-nous mutuellement et aimons-nous les uns les autres. Notre humanisme premier et nous y invite.